bien-aimés du Seigneur, bienvenue à vous, à notre mois de prière à la Nouvelle Jérusalem à Lantenne, Église de Dieu en Belgique, et New Jérusalem Lantenne, Kerk van God in Belgia. et je suis le pasteur Patrick Gayaka. Merci beaucoup pour votre présence. Nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur, nous sommes là à partir d'aujourd'hui, le 15 novembre jusqu'au 15 décembre de 19h à 20h, notre mois de prière d'hiver sous le thème Une église d'influence, bénissant le Seigneur, notre Roi et notre Maître. Seigneur, je te bénis, Papa. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ta grandeur. Je bénis ton autorité. Je bénis ta puissance. Je bénis ton règne, ô oh Dieu. Je bénis ton nom merveilleux, puissant, qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Ton nom est saint, ton nom est parfait, ton nom est glorieux, digne de louange. Ton nom est suprême, ton nom est souverain, Père. Ce soir, reçois l'honneur, reçois l'adoration, reçois Rabo Sitana Maika, Mare Dosete Kero Dosite. Père, j'exalte ton Seinton. Père, je lève ton Saint-Nom. Toi qui as renouvelé en nous le souffle de vie. Toi qui as renouvelé en nous le souffle de vie encore ce soir. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout. Ela y karabosete. Era bo manasé. Man te maika. Iraba sete ne manasete. dosita. Mare dosite ne maika. Barababa bosete. Mirodosita na manasete. Man te miro dosita ekero Mirodosita. « Père, je te bénis, Père, je te loue, Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur Jésus, je te loue, Précieux Saint-Esprit, je te bénis, Précieux Saint-Esprit, je te loue, Je loue ta grandeur, Je loue ton autorité, Je loue ta divinité, Je loue ton onction, Je loue ta puissance, Je loue ton fruit, Esprit de Dieu, Esprit de révélation, Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être avec nous, ô oh Dieu, dans ce programme, ô oh Dieu de gloire. Merci d'être avec nous tous les jours, ô oh Dieu, jusqu'au 15 décembre, ô oh Dieu de gloire et au-delà. Merci de nous inspirer. Merci de nous remplir de ton amour, de ta joie, de ta force, de ta douceur, de ta sagesse, de ton intelligence, ô oh Dieu, de ta puissance, de ton onction, précieux Saint-Esprit. Merci de souffler au esprit de révélation. Merci, Rabo Sita Mantakoro dosete Miro namaika na maika Antekora dosita Raba maika Rabababa Rabasate. Miradocitana si mana sainte, Père je bénis ton saint nom. Marie si tanamaïka maïka, Père je bénis ton saint nom. Père je bénis ton saint nom. Père je bénis ton saint nom. Père je bénis ton saint nom. Tendre Père je bénis ton saint nom. Tendre Père j'exalte ton saint nom. Tendre Père je loue ton saint nom. Tendre Père je célèbre ton saint nom. Toi le Dieu de toute éternité, toi le Dieu de toute majesté, toi le Dieu de toute puissance et dignité, reçois l'honneur, ô oh Dieu, reçois l'honneur, car adorosité. Mante rhodos et à la reba repas pas baba boussaté manteca dositana et à la monna c'était et décorado mare un amas et des sente, mare citana maïka mérone c'est un amas Maradarossia, Rebosete, Mirado sitana maika, soit béni, père, soit exalté, père, soit loué, père, soit célébré, père, Mare dosita, Mikero dosite, Mare dositana maika, Mantecoro dosete, dosita, maika. Maro keria, Kéria, Rabababaika, Rabababaika, Miro dosete Namana Sete, Maro dosete Namana Rabababaika, Rebo dosete, Namana Rababa babaika, maredositanamaika, dosete Namana Sete, Namana Rababa babaikero Père, nous bénissant ton Père, nous exaltons ton Seigneur. Père, nous bénissons ton autorité. Père, nous bénissons ta divinité. Père, nous bénissons ta puissance. Père, nous bénissons ton règne. Toi le Dieu de prodige. Toi le Dieu de signe. Toi le Dieu de miracle. Nous bénissons ton Seigneur ce soir. Nous élèvons ton Seigneur ce soir. Tout le long de ce mois de prière. Tout le long de ce temps de prière, nous élèvons le nom précieux de Jésus. Nous élèverons santé. Marodosita na maika, rabababa baika, mantekoro dosita, meredosita na mana sente, erababa baika, marodosita na sente, erababa baika, marodosita na maika, rabababa baika, Maradabababo, c'était était etekorado Sitana Maika. Tu es Jésus. rebositana Sitana Mana Sente. Tu es Jésus. Rabababa, Maradocita Na Maika. Nous mettons cet temps à part pour toi, ô Dieu. Rebo Sata Kerado Mata korodosita. Sitana. Miradocita Na Etakorado Sitana Mana Sente. E Rakorado Sitana Maika. Rabababa. Maro dosita na mana siete, marico dosita soto coria, re mana sita na maika, ete corado sita na rebaba siete, eta corado sita na maro baba re oh Dieu grand. Ô oh Dieu redoutable, ô oh Dieu de toute éternité, ô oh Dieu de tout prodige, ce soir, c'est toi que nous bénissons. c'est Jésus, c'est toi que nous bénissons. Jésus, c'est toi que nous élevons, Jésus, c'est toi que nous magnifions. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous exaltons ce soir. Rabba korodosete. <mérite> Miradaika. Rabba bababasete. Mate Oh merci Seigneur Jésus, oh merci Seigneur de gloire, merci puissant sauveur, merci Dieu de toute éternité, merci Dieu de toute éternité. Merci Dieu de toute éternité. Merci Dieu de toute éternité. Merci toi qui rends les choses possibles pour nous, ô oh Dieu. Toi qui appelles les choses à l'existence comme si elles n'existaient pas. Et elles viennent à l'existence parce que tu es notre bon berger. Parce que tu es le bouclier de nos âmes. Parce que tu es le Dieu puissant. Parce que tu es le Dieu glorieux. Parce que tu es le Dieu de prodige. Parce que tu es notre protecteur. Sois béni ce soir. Soir, soit exalté ce soir, soit célébré ce soir au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir, bien-aimés du Seigneur, vous qui êtes en présentiel et connectés, heureux d'être ensemble avec vous. C'est encore une joie. Voilà, nous sommes à notre mois de prière qui commence aujourd'hui par la grâce du Seigneur jusqu'au 15 décembre à partir de 19 h nous allons, avant de continuer dans la prière, nous allons passer quelques minutes dans la parole de Dieu pour établir l'esprit dans lequel nous allons prier ce soir. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc, dans le livre de Luc chapitre 2. Pendant tout le mois de prière ici, le mois de prière que nous avons sera divisé en cinq semaines. Elle comporte cinq semaines. La première semaine, dont celle-ci, le grand thème, c'est l'Église, une Église d'influence. Pour la première semaine qui va à partir d'aujourd'hui, du 15 novembre jusqu'au 21 novembre, le sous-thème, ça sera la présence de Jésus dans le Temple. La présence de Jésus dans le Temple. On ne peut pas parler d'une Église d'influence sans que nous puissions parler de celui qui rend l'Église influente, notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, la première semaine ici, nous allons parler de sa présence dans le temple. La deuxième semaine, la semaine du 22 novembre jusqu'au 28 novembre, ça sera la présence de Jésus en dehors du temple, dans la ville. La deuxième semaine, le sous-thème, ça sera la présence de Jésus en dehors du Temple, c'est-à-dire dans la ville ou dans la cité. En ce qui concerne la troisième semaine qui va du 29 novembre jusqu'au 5 décembre, ça sera la présence de l'Église dans le Temple, ou la présence des apôtres, des disciples de Jésus dans le Temple. Ça, ça sera la troisième semaine. La quatrième semaine, qui va du 6 décembre au 12 décembre 2021, le sous-thème ça sera la présence des apôtres et des disciples en dehors du Temple, c'est-à-dire dans la ville. Autrement dit, la présence de l'Église dans la ville, dans le cité, dans le pays, dans la nation. Et pour la dernière semaine, la semaine 5, qui part du 13 décembre Jusqu'au 19 décembre 2021. Là, ça sera axé sur notre campagne d'évangélisation connectée, SECO édition 2021, Jésus fait des miracles. La dernière semaine de notre séminaire, de notre mois de prière, du 13 décembre jusqu'au 19 décembre, ça sera notre campagne d'évangélisation connectée, SECO 2021 avec comme thème « Jésus fait de miracles ». Là, ça sera axé sur la prière pour les malades, quel que soit le type de maladie. Donc Voilà le canevas pour notre mois de prière d'hiver, du 15 novembre jusqu'au 15 décembre. Pour aujourd'hui, la première semaine, comme je l'ai dit, c'est la présence de Jésus dans le temple. Pour aujourd'hui, nous prenons le livre de Luc, chapitre 2, versets 21 à 24. Nous aurons à chaque fois une courte exhortation qui nous permettra de prier. Luc, chapitre 2, versets 21 à 24. Luc 2, 21 à 24. La Bible dit « Quand huit jours furent accomplis, il fut circoncis, et on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. » Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mal né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou deux jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. La Bible nous dit ceci, que Jésus est présenté dans le temple huit jours après sa naissance. Pour dire que le Seigneur Jésus a toujours été un enfant du temple. Au huitième jour de sa naissance, ses parents l'ont amené au temple. Premièrement, pour qu'il puisse être circoncis. Deuxièmement, c'est dans le temple également qu'il a reçu la confirmation de son nom jésus que l'ange avait donné à sa maman Marie. Cela a été confirmé au temple que cet enfant, on l'appellera Jésus le Sauveur. Troisièmement, dans le temple également, cela qu'il a été consacré dès le huitième jour de sa naissance, comme étant mâle, la loi de Moïse exigeait que tout premier né mâle soit consacré au Seigneur, soit offert au Seigneur comme sacrifice, comme libation. Ainsi, Jésus a été consacré à Dieu au premier jour de sa naissance. Quatrièmement, les parents également sont allés au temple pour offrir aussi de sacrifices. Ils ont offert une paire de tourterelles aux deux jeunes colombes. Cela montre que Jésus dans le temple, temple c'est lui qui est le seul maître du temple. C'est lui dont le nom est élevé dans le temple. C'est lui qui est consacré dans le temple C'est lui à qui nous offrons nos sacrifices Sacrifice d'action de grâce Sacrifice de louange Sacrifice de célébration Comme on est dans le mois de célébration Au niveau de l'église de Dieu nationale Les sacrifices de célébration D'action de grâce, de louange L'adoration Nos dîmes, offrandes et autres Nous offrons cela au Seigneur Jésus Deuxièmement Arrivé dans le temple, dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32. « Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents portaient l'enfant Jésus, pour accomplir à son égard ce qui est en usage d'après la loi. Voyez-vous, autrement, dans le temple également, c'est là que le Saint-Esprit se meut. Lorsque nous sommes dans le temple, là où Jésus est, là également se passe le mouvement du Saint-Esprit. Dès lors, durant ce temps de prière, nous nous attendons à un mouvement du Saint-Esprit, du premier jour jusqu'au dernier jour, à un mouvement important du Saint-Esprit. Le verset 27 continue, « Il va au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient l'enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation aux nations, et gloire de ton peuple Israël. Jésus est confirmé dans le temple. Non seulement il reçut le nom, non seulement il a été consacré circoncis, mais par l'entremise d'un homme de Dieu appelé Simeon, qui était hué du Saint Esprit, rempli du Saint Esprit, le Saint Esprit le conduit pour confirmer qui était Jésus par la prophétie. Cela revient à dire également. Que le temple, c'est le lieu de la révélation de qui est Jésus. Jésus, dans le temple, on le découvre comme étant le salut de Dieu, celui qui sauve. Quelle que soit la situation, quelles que soient les épreuves, quels que soient les obstacles, quelles que soient les demandes, Jésus est celui qui sauve. Jésus également est découvert dans le temple comme étant la lumière des nations. Et également dans le temple, Jésus est révélé comme étant la gloire d'Israël, le peuple de la loi de Dieu, et aussi la gloire de l'Église, le peuple de la grâce. Non seulement le temple, c'est le lieu de la révélation de qui est Jésus, le temple est également le lieu des bénédictions. Siméon bénit Jésus dans le temple. Le temple, c'est le lieu de bénédiction. Durant ce temps de prière, nous nous attendons à recevoir des bénédictions de la part du Seigneur, parce que nous nous tenons dans son temple. Troisièmement, le temple aussi est le lieu de prophétie. C'est le lieu de la prophétie. Si nous prenons euh, Simeon, Simeon a prophétisé sur le Seigneur Jésus. Si nous lisons par exemple de versets 33 à 36 de Luc chapitre 2 où nous sommes, la Bible dit, « Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie sa mère, « Celui-ci est, est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après avoir reçu sept ans, vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple et prenait pas au culte, nuit et jour, par des gens et de prières. Elle, elle aussi survint en ce moment même. Elle louait Dieu, parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Non seulement le temple, c'est le lieu de la révélation de qui est Jésus, le lieu de bénédiction, le lieu de prophétie. Ici, Siméon révèle que Jésus, aux parents de Jésus, que Jésus est la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, une pierre d'achoppement. Deuxièmement, il révèle aussi aux parents que Jésus est un signe qui provoquera la contradiction dans le temple. Et troisièmement, il révèle aux parents aussi que Jésus est la révélation des raisonnements de beaucoup. Il mettra à lumière les raisonnements ou les pensées cachées, les pensées secrètes de beaucoup. Et il dit à Marie, la maman de Jésus, qu'une épée te transpercera le cœur pour montrer comment Marie devra subir un temps de douleur à cause de son fils Jésus. Quatrièmement, le temple est aussi le lieu du culte le lieu du culte on nous parle de la prophétesse Anne qui depuis sa virginité elle a été mariée pendant sept ans son mari étant mort elle restait au temple et dans le temple elle rendait un culte à Dieu dans le chant, dans les prières nuit et jour le temple lieu du culte dans le chant. Et dans les prières. Le temple, c'est le lieu de prière. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 21, 13, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Dès lors, nous sommes au bon endroit pour prier et chercher la face du Seigneur. Le temple aussi, selon la prophétesse Anne, c'est le lieu de louange, le lieu d'adoration, le lieu de célébration de Jésus. Donc, dès lors, nous entrons dans ce temps de prière avec les pensées suivantes, que dans le temple, Jésus est élevé, Jésus est consacré, Jésus est exalté. Nous recevons dans le temple et pendant ce mois la révélation de Jésus. Le salut de Jésus est disponible, la lumière de Jésus est disponible, la gloire de Jésus est disponible, les bénédictions de Jésus sont disponibles, les prophéties, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, les temps spirituels vont également se manifester et être libérés pendant ce temps de prière. C'est aussi un temps de jeûne. Si tu es conduit à jeûner, tu peux également jeûner. Et ce sera aussi un temps de célébration, un temps de louange, un temps d'exaltation, un temps d'adoration. Voilà, bien aimés du Seigneur, pour notre première semaine, et spécialement pour aujourd'hui. Voici les points qui vont nous servir pour asseoir et commencer notre temps de prière. Nous avons de temps de prière libre, n'étant pas simplement qu'on donne un sujet... « Prie, prie, prie, et nous prions comme le Seigneur nous le demandera et nous conduirons. » Alors, ensemble, bien-aimés du Seigneur, est-ce que nous pouvons invoquer le sang précieux de Jésus pour consacrer ce mois de prière et également pour consacrer spécialement ce jour Invoquons le sang de l'agneau de Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce premier jour. Père, nous invoquons le sang précieux de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu. Contre la sorcellerie, les enchantements, les envoûtements. Contre les œuvres des ténèbres. J'invoque le sang de l'agneau de Dieu. J'invoque Rababosaté. Le sang de l'agneau de le sang de l'agneau de Dieu, le sang de le sang de l'agneau de le sang de Jésus. le le Dieu Qui inaugure ce mois de prière que le sang de Jésus couvre Reba korodosita Mata korodosita Namayka Rekonda sita Mata korodosita Namayka Reba ba ba ba baika le sang Rebo sita keria Reba ba ba baika Marodosita Mante korodosita J'invoke le sang de Jésus Rebo santa keria Reba ba baika Mere no manasete, et te kora sita et rabaikoro no sete, mira manasete, Marodositana Maika, bien aimé, couvrons nos maisons et nos familles dans le sang de l'agneau de Dieu. Prions bien aimés du Seigneur. Reba Santa keria Reba baba Baika, Meredosita na manacete, mare corodositana Maika, Era Kora Dosita, Meredorossia, Rebo Keria, Reconto Sotokeria, Reba baba Meredosita na manasete, raba baba. Rebosata, Rebababa, Rebosata, Itakorono Sita, Mare dosita, Sita, Namaika, Entekorano Sete, Rebarakaria, Maregodosita, meregodosita na maika. Reba ba ba ba ba. Je libère le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos maisons, le sang de Jésus dans nos familles. Reba satata, meregodosita na maika. Encanta radasita na Reba ba, le sang de Jésus dans les cœurs. Rebosata keria. Reba ba ba ba ba. Le sang de Jésus dans les cœurs. Rebosita, meregodosita, le sang de Jésus dans les cœurs. Rekuto soto Coria merabaika, reba ba ba ba siete, meredo sita rabaika, rekuto soto koria, le sang de Jésus dans les cœurs, rebaosata, le sang de Jésus dans les poumons, rebosata keria, reba baika, rebosata, là où il y a les taches dans les poumons. J'invoque le sang de Jésus. Dans le poumon, il y a des taches. j'invoque le sang de Jésus. Reba Santa, J'avoque le sang de Jésus. Dans le poumon, il y a de l'eau. j'invoque le sang de Jésus. Reba Santa, Reba rebababa. Réba Santa, ekéterodocita, merédocita namaika. le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Reba Baba. Les bonsata, les contossa, les bababa, et Maré le sang de Jésus dans la vie de nos enfants. Re bababa, cita, que nos enfants soient protégés dans le sang de l'agneau de Dieu. Que nos enfants soient protégés dans le sang de l'agneau de Dieu. Que nos enfants soient protégés dans le sang de l'agneau de Dieu. Je libère le sang dans les familles. Je libère le sang dans les ménages. Je libère le sang dans les foyers. Les bababas, les bons sata, les cotosatés, les bababaika, les bassata, et qu'estorado sita, les babababa baïka, les bababas était, et ta le sang de l'agneau de Dieu. Corodosita, le sang de l'agneau de Dieu. Dans la vie des époux et des épouses, je libère le sang de Jésus. Reba papa, je déclare la victoire qui a dans le sang de l'agneau. Rebosata, je déclare la victoire qui a, dans le, sang victoire qu y a dans le sang de Jésus. La Bible nous dit il ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Rebossate, Rebaba sa, meredosita, meté korodosete, miraba le sang de Jésus dans les maisons, afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres, Rebossata, Meredosita namaika, Rebaba, Rebossata, et tes namaika, Marego rodocete, Mirodocita namasente, re baba baba, re baba baba, ete korado cita, le sang de l'agneau de Dieu, re baba baba, mocete, re baba baba, remosata koria, le sang de Jésus dans les corps, les corps qui sont malades, que le sang de Jésus par le meurtre de Jésus le sang a coulé pour répandre la guérison, reconto sata, Miradacita namaika, re baba baba Rebosa te, te corono cita, ma reno cita namayika, rebaba baba karia, rebosa rebaba baba cete, reko toso que les maisons soient consacrées par le sang de Jésus. Rebaba bosa ta, ita corono cita, me reno cita namayika, rebaba baba, rebosa rebaba baba sata, ma le sang de l'agneau de Dieu. Rababo Sate. Bien-aimés, prions, continuons à prier répandons le sang de Jésus dans nos villes, dans nos quartiers, répandons le sang de Jésus dans le pays, prions, bien-aimés, du Seigneur, je répands le sang de l'agneau de Dieu, dans l'atmosphère de la ville, papa, c'était dans l'atmosphère du pays, je répands le sang de Jésus à l'antenne, dans le brabant flamand, dans le brabant wallon, à Bruxelles, la périphérie bruxelloise, la région bruxelloise, dans le pays, en Europe, je répands le de l'agneau de Dieu. Je repars le sang de l'agneau de Dieu. Récolte Satan. Je reprends le sang de l'agneau de Dieu dans l'atmosphère. Récolte Satan. Je repars le sang. Rebababaseté, Marénozia, Rebababosatan, Ekintarabasatan. Je reprends le sang. baba afin de libérer les captifs, afin de détruire les arbres des ténèbres. Semez dans l'atmosphère. Semez dans la ville. Semez dans le pays. Je le sang de l'agneau, le papa passete, le coto santa, mirodo sita, le papa papa, le santa, et te le sang de l'agneau, le papa passete, ma re na maïka. Mbaba babo sète rebo sita na mana keria na le sang de l'agneau reba babo sate mareko na le sang de l'agneau de Dieu Rebosata, Eketorodosita, eketero sita na je repars le sang, Reba Je repars le sang, Reba Je repars le sang, Rebo Santa Keria, baika, Libère, libère, libère, libère, Rebobosita, à cause du sang de l'agneau, libère les captifs, Rebababasata, Ekerodoshina, Maikorodoshina, Meredosita la Maika, Reba ba Keria la ba, na le sang de Jésus, libère les captifs, libère les captifs, libère les captifs, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau, libère les captifs, et te carade sa, ina baba babaïka, reboussante, mira dosita, ina babaïka, ina manashina, manana nashina, manta corona shina, maika dosina et te manta corona et manashina, et baba, reboussante, et te carade Marodosita, bien aimé, nous lèvons contre toute forme de paroles, de malédiction, enchantement, avoutement, contre nos maisons, contre nos familles, contre nos vies, contre le temple de Dieu, contre l'église du Seigneur, contre le peuple de Dieu. Nous brisons cela par la puissance du sang de l'agneau. Prions bien aimé. Rabakorodosita, maredosita namaika. Je lève le sang contre les malédictions. Enchantement de puissance et des ténèbres, de la magie occultisme, sorcellerie, des esprits humains méchants, je libère le sang, réba baba santé, je libère le sang, riba bababa, je libère le sang, la basata, ikata rabasso, rébo bossate, et katarabassa, je libère le sang, réba baba, rébosata, iketarabassé, raba baba baba, réba baba baika, je libère le sang de Jésus les Papa les Bonsata, bien aimé, nous continuons à prier. Nous libérons le sang de Jésus contre toute forme d'oppression. Tu sens une oppression, une pression sur ta vie. Nous libérons le sang. Prions. Satan. maikaria. Je libère le sang de Jésus. Contre toute forme de pression. Et d'oppression démonico-satanique. Je libère le sang. à Satan. Je libère le sang. Réba papa. Je libère le sang. Rébo Satan. Je libère le sang. sang. Papa. Papa, je libère le sang Les beaux saint a papa-papa, les Bapa papa Bossante, Et la papa Je libère le sang Les beaux saint keria Les mamama, les Et la baïka Je libère le sang Contre ces malédictions ancestrales Générationnelles, héréditaires Qui oppriment, qui oppressent Je libère le sang Les papa Et la baïka je libère le sang. Je libère le sang. Que les captifs soient libérés par le sang. Que les morts ressuscitent par le sang. Que tout ce qui était enterré ressuscite par le sang de Jésus. Rabbaïka et Rabbaïka. E aí le sang, le sang, le sang, le Satan, le sang de Jésus, agit contre toi, le que le sang détruise les projets de Satan en cette fin d'année, les projets des hommes, les projets de domination, principauté, de principauté, d'autorité, de puissance, des ténèbres, de « Rekato kato sata, riba je libère le sang, riba sata, je libère le sang, riba sata keria, riba papa, riba sata, et katarabasa, riba papa, keria, je libère le sang, il a mana sente, le koto sata, et keria, je libère le sang, riba papa sata, il a sente les les papa, papa, père, je libère le sang !» Sur les prisons, les uns les autres emprisonnés. Je libère le sang. Sur les prisons. Je libère le sang. Sur les prisons sataniques. Que les portes de prison soient ouvertes. Que les verrous de fer soient brisés. Je libère le sang. Reba baba baba. Reba Je libère le sang. Je libère le sang. Je libère le sang. Ribababa. Sitta. Sitta Je libère le sang, le le le afin de détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, Libre, libre, libre. Rebaba sata, ika daraba baika, rebosata, re mama ma. Keria, rebaba baika, Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, Reba Corono s'était, Rebaba s'était Namayka, Reba ba ba ba baika, Rebo sata Keria, Reba ba baika, Rebo sata, Rekoto sata, Iramana s'était, Rekata sata, Bien aimé, continuez à prier. Le Seigneur Jésus a été consacré. Au huitième jour au temple, nous allons prier pour la consécration de nos enfants. Qu'aucun de nos enfants n abandonne la foi. Si nos enfants ne sont pas totalement à Christ, nous les consacrons à Christ. Et nous déclarons qu'ils appartiennent à Christ. Moi et ma maison, nous servirons à l'éternel. Nos enfants serviront à l'éternel. Alors, bien-aimés, prenons autorité. Même s'il y a une déviation quelconque, même s'il y a un abandon quelconque, le Seigneur a promis... Si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Nous allons réclamer nos enfants, réclamer leur consécration. En même temps aussi, le Seigneur a été circoncis au huitième jour. Dans le Nouveau Testament, c'est le symbole du baptême. Nous réclamons également des enfants consacrés et que nos enfants soient baptisés. Qui soient baptisé d'eau, baptisés du Saint-Esprit. En même temps, nous prions pour nos enfants, nous prions également dans le temple, que le peuple soit consacré, que le peuple soit consacré, que ceux qui doivent être baptisés dans le soir, que ceux qui doivent être baptisés du Saint-Esprit, reçoivent également le baptême du Saint-Esprit. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Maracorodita, priada rosete, reba rababa, rebabasa, rebasatata, recontosata, matakaradosa, Meredosita, Rebaba rebababaika, rebaba, rebosata, rebosita na maika. Je prie Seigneur pour la consécration de nos enfants. Que nos enfants soient consacrés, consacrés à Jésus, les papas, nous les avons consacrés dans le sang maternel, que rien ne le fasse dévier de tes voies, oh Dieu, qu'ils reçoivent le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit également, qu'ils soient baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit, Le réclamant, des fidèles consacrés, une église consacrée, des saints consacrés à toi. Baptisé d'autres, baptisé du Saint-Esprit, nous le réclamons Seigneur, durant ce mois de prière, « Rebaba satan makatare makata redasa, mekarado satan ribaba » les papas sata, les papas Ica, une église sanctifiée, une église consacrée, les papa, un peuple consacré, des serviteurs et des servantes consacrés, consacrés à toi, ô oh Dieu, les papa, sanctifiés pour toi, fuyant le péché, fouillant le mal, fuyant le mensonge, fouillant la duplicité, il y a toute forme de pureté. C'est ce que nous réclamons au Dieu. Les baba, les contas, Maré de Rossia, baba baba, papas, les sante, les contas, les papas, les consacré, consacré, papas, les sante, les consacré, les baba les papas, les papas, les les les Mare Reba baba baba baba nous prions pour l'attachement des enfants consacrés au Temple, qui soient attachés au Temple, comme le Seigneur Jésus amené au Temple aux huit jours de sa naissance. Il n'a jamais délaissé le temple. Nous prions pour que nos enfants aiment le temple, que nos enfants soient les enfants du temple. Reba baba baba, rebo reba baba, que l'amour de la maison de l'éternel soit répandu dans les cœur de tes enfants, de tes fils et filles, de tes servantes et serviteurs, que l'amour pour la maison de l'éternel, que l'amour pour la maison de l'éternel soit répandu dans les cœur, soit répandu dans le cœur, dans le cœur de nos enfants, dans le cœur de ton église, dans le cœur des fidèles, dans le cœur des, des fidèles, dans le nom précieux de Jésus. Rabababa, Baba, Rebosata, Ekatarabasata, Rebaba Baika, Babaika, Satata. Nous invoquons l'onction de ton esprit L'onction de ton esprit Afin de briser le marteau du forgeron Qui disperse le peuple Que l'onction brise L'esprit de dispersion du peuple L'éloignant loin du temple Loin du ministère que l'onction brise là, Rebaba basata et santa, e karada santa, e maika, iramana sente barakaria, re baba baba, re baba baba sente, e rabababaika, re baba baba sente, e karabasa santa keria, re baba baba aika, keria, iramana sente, nabababaika, re baba baba sente, e rabana sente maika, irababa baba et dans le lieu au nom de Jésus nous refusons celui qui vole nous le chassons dans le lieu aride au nom puissant de, de Jésus esprit de vol, nous te chassons dans le lieu aride au nom de Jésus esprit de dispersion nous te chassons dans le lieu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 Et avec toi, bien-aimé du Seigneur, nous allons prier pour la foi. Que le Seigneur fortifie la foi. Que durant ce temps, que nous puissions prier avec foi. Que nous ayons également la foi pour entreprendre. Associer à la prière les actions. À la prière la pratique. Et pour certains, il leur faudrait poser des pas de foi. Il leur faudrait du courage. Il leur faudrait de l'audace. Pour poser des actions de foi. Nous allons prier pour la foi, prions ensemble. Père, nous prions pour la foi, nous prions pour la foi, oh Dieu. Rabababosata, Sata, Marekorodosita, Marekorabaïka, Rebabababasete, Matakorodosita Namaïkéria. Maragara dasaya, Reba Baba Santa, Père de donner la foi, Reba Baba Santa Keria de fortifier la foi, qu'il règne une atmosphère de foi, ô oh Dieu, durant ce mois de prière, ô oh Père, qu'il règne une atmosphère de foi qui règne dans ce programme, un esprit de foi, un esprit de foi, une atmosphère de foi, une onction de foi, la foi dans ce programme, oh Dieu, la foi dans ce programme, oh Dieu, la foi de recevoir ta parole, la foi de prier avec détermination, avec acharnement et courage, la foi d'entreprendre, de poser des actes, déposer des actes, des actes qui auraient dû être posé, bien des années, bien de mois, oh Dieu, mais qui sont à chaque fois repoussés, qu'aujourd'hui, oh Dieu, que la foi soit rehaussée, que la foi soit dynamisée, que la foi soit redynamisée, oh Dieu, afin d'agir avec foi, toi qui as dit dans ta parole, mon juste vivra par la foi, rebaba basata, ikantara basata, libère la foi, libère la foi. Rebaba la foi aux promesses aux promesses qui étaient enfouies aux promesses qui étaient enterrées que ces promesses soient récupérées libère la foi libère la foi libère la foi Rebaba ba Santa Ikatara ba Santa Rebaba ba ba Rebosata ta El Dakora sita. Rababaika Ekarada sita Namaika Meredosita sita Namanda coria et Carabas Santa Coria, et Rabba Babaïka, et Rabbanda CT, que les chaînes soient brisées, au nom puissant de Jésus. Rabba Baba, Rabba Baba Santa, et Catarabas que les chaînes soient brisées, Rabba Baba Santa, et Rabba et Rabbanda CT, Rabba Baba Santa, que les chaînes qui bloquent l'entrepreneuriat soient brisées ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus Reba Baba, que cet esprit de procrastination soit brisé ce soir, au nom puissant de Jésus, Reba Baba Sete Tabarasa Mata -ba Bien aimé, nous continuons à prier Nous allons prier pour des corps des corps qui sont malades et fatigués, tu sens une lourdeur dans ton corps une fatigue inexplicable dans ton corps Nous allons prier pour uh, Que le Seigneur puisse toucher les corps Que le Seigneur puisse Donner la force La force Bien aimé, prions par rapport à cela Par les mères de Jésus Je déclare la guérison dans les corps Je déclare la guérison dans les corps Je déclare la fin de ces douleurs dans les corps Par les mères de Jésus par les meurtrissures de Jésus, par les meurtrissures de Jésus, que les dos soient libérés. Par les meurtrissures de Jésus, que les céphalées s'arrêtent. Par les meurtrissures de Jésus, que des douleurs au niveau des poignets s'arrêtent au nom précieux de Jésus. Que des douleurs au niveau des genoux de la rotule s'arrêtent au nom précieux de Jésus. Que des douleurs au niveau, au niveau des jambes s'arrêtent au nom précieux de Jésus. Que les douleurs au niveau de reins s'arrêtent, au nom précieux de Jésus. Que les douleurs s'arrêtent au niveau de hanches. Que les douleurs s'arrêtent. baba Santa, Ikarabasanta Keria. Je brise ces douleurs dans les dos. Je le chasse loin des dos, loin des épaules, omoplates. Je brise ces douleurs. Je le chasse dans le lieu arides, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, que les jambes soient touchées, que les membres inférieurs soient touchés, que la force soit restaurée, là où il y a la fatigue, là où il y a la faiblesse, que la force soit restaurée, que la force soit restaurée, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rebaba ba ba baika, rebaba basata, rebaba ba ba baika, rebo satata, rebaba ba ba s'était, rebaba ba baika, rebo satata, rebaba ba baika, rebo satakeria, rebaba ba ba baika, reçois la guérison, reçois la restauration, reçois la guérison ce soir au nom puissant de Jésus, je chasse la fatigue, je chasse les douleurs, je chasse la faiblesse, loin de de ton, peuple, de ton peuple, loi de ton peuple, loi de ton peuple, au nom précieux de Jésus. Je chasse les maladies, les douleurs et autres. loi des corps au nom de Jésus. loi des corps au nom puissant de Jésus. Que l'onction soit libéré. Que l'onction soit libéré, Baba Baïka. Que l'anxiant soit libéré, Rébaba Baba Afin de toucher les corps, que l'anxiant soit libéré, baba Santa, et Katarabasata. Que soit libéré, que l'anxiant soit libéré, que l'onction soit libéré, que l'anxiant soit libéré, que l'onction soit libéré, que l'onction soit libéré, que soit libéré, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Seigneur, nous prions pour la, le ministère des anges. Nous prions pour le ministère des anges, oh Dieu. Tout le long de ce temps de prière, oh Dieu. Que les anges soient à l'œuvre avec nous, à nos côtés, oh Dieu. Que tes saints anges, Père, que tu commandes et libères-toi seul, selon ta volonté, Père éternel, soit à l'œuvre, ô oh Dieu. Que nous puissions vivre l'extraordinaire, ô oh Dieu. Que nous puissions expérimenter des choses étonnantes, ô oh Dieu. Des signes, des prodiges, des miracles, ô oh Dieu. Durant ce mois de prière, ô oh Dieu. Qu'il y ait beaucoup de témoignages, et d'action puissante que la main de l'Éternel se lève. Que ta main couvre ce programme. Que ta main couvre ce programme. Fortifie les uns, les autres ô oh Dieu. Dispose le temps, le cœur, les moyens ô oh Dieu. Que ce moment soit mis à part pour toi seul Jésus. Pour toi seul Jésus. Pour toi seul Jésus. Donne de victoires au oh Dieu. Des victoires extraordinaires. Des problèmes qui sont irrésolus depuis des années au oh Dieu. Que ce problème soit résolu durant ce mois de prière. Ça a commencé aujourd'hui. Ça a commencé maintenant au oh Dieu. Merci de libérer les bénédictions. Merci de libérer les bénédictions au oh Dieu. Le temple, c'est le lieu de bénédiction. Merci de libérer des bénédictions, des bénédictions spirituelles, des bénédictions financières, des bénédictions matérielles, des bénédictions affectives, des bénédictions de tous ordres ô Dieu. Merci de le libérer Père, dans le nom précieux de Jésus. Merci de le libérer Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur de gloire, qui est la manifestation d'une abondante grâce au Dieu tout le long de ce programme. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen, Amen. Voilà bien aimés du Seigneur, avant de clôturer ce premier jour, nous allons comme dans de bonnes habitudes s'aimer dans la maison du Seigneur en apportant nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur. Alors que nous chantons « Sois fort, tiabon !» nous apportons nos dîmes et nos offrandes dans la maison du Seigneur avant de clôturer cette première soirée de prière. Sois fort ô Zana, ô au plus haut des que notre roi soit gloire. Nous avons apporté dans ta maison. Seigneur, ta maison, c'est un lieu de grandes bénédictions. Tu as dit apporter dans la maison du trésor dit mes offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'ouvrirai les écluses de cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Merci de libérer tes bénédictions et tes grâces dans la vie de ton peuple, de ton église encore. Au nom puissant de Jésus.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 Au lieu de 19h, il y aura un léger décalage. Nous serons là à partir de 19h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, ensemble dans la prière. Comme dit quelqu'un, la prière, ça marche et l'onction agit. Alléluia! Passez une excellente nuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dagalémal!